Chers collègues jurassiennes et jurassiens, bonjour à tous. J'aurais préféré naturellement être parmi vous, comme je le fais souvent dans les assemblées générales des associations départementales des maires. Je le fais parce que les associations départementales constituent un réseau irremplaçable pour notre association nationale. Sans vos associations départementales, l'association des maires de France ne peut pas fonctionner, elle ne peut pas exprimer la richesse, la diversité des propositions, des préoccupations aussi des maires de France. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne assemblée générale. Moi, je pense que c'est hyper important qu'il y ait un maire dans un village et c'est lui qui doit fédérer pour moi. Le maire et son conseil municipal contribuent quand même beaucoup à une vision, à une pensée d'une ville et à sa métamorphose. Un maire ou une maire, c'est quelqu'un qui euh, d'abord est capable d'écouter, capable de rassembler, capable d'accompagner les projets des habitants, capable aussi de gérer parce qu'il faut mettre en place les services publics du quotidien, les crèches, les écoles, il faut aménager la ville pour offrir le meilleur cadre de vie possible aux habitants. Il doit le faire avec toujours le souci d'une bienveillance et d'une proximité. La commune, c'est résolument moderne. C'est le lieu du lien social, des échanges entre les habitants. Ah, bien sûr, lorsqu'il s'agit de relever des grands défis mondiaux, comme la pandémie ou le réchauffement climatique, les réflexions sont nationales, voire internationales, mondiales. Mais lorsqu'il s'agit de construire des solutions concrètes, de convaincre, de faire participer les citoyens. C'est bien à l'échelle de la commune que ça doit se faire. Nous en avons d'ailleurs eu la preuve avec la gestion de, de la pandémie. Donc la commune est véritablement le lieu de la réponse concrète. Alors c'est vrai qu'en France, on vit un peu dans ce qu'on appelle un millefeuille administratif. Je crois très fortement à l'importance et à la légitimité de la commune parce que c'est une instance de démocratie euh, directe. Le rôle de la commune, c'est justement d'être l'ambassadeur, je reprends ce mot, au niveau de la communauté, du commune et du département, pour dire attention, on existe. Notre République, elle fonctionne sur deux piliers. L'État d'un côté, la commune de l'autre. Il faut un État stratège, un État qui est capable d'identifier et de relever les grands défis. Il faut une commune proche de ses habitants. Ce partenariat doit être étroit et pour cela, il doit reposer sur la confiance, confiance de part et d'autre. Je veux aujourd'hui, avec mon équipe, remettre l'Association des maires de France au centre, au centre des relations avec les gouvernements quels qu'ils soient, avec le Parlement, avec les forces économiques, avec les organisations syndicales, avec le monde associatif. Et je veux rassembler rassembler l'ensemble des maires de France à travers leurs différentes associations qui illustrent la diversité du monde communal. Nous avons à travers l'AMF une puissance et une force considérables. Nous devons la remettre au service de la République et au service du pays.